Salut, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais continuer sur ma petite playlist euh, film collapsologie, effondrement et autres, euh, où je vais vous parler d'un film plutôt en lien avec des, des interventions, un spectacle un peu donc c'est le film Une vérité qui dérange euh, de Al Gore, donc c'est un film qui date de quelques années en arrière euh, et qui est euh, là pour expliquer un petit peu tout le dérèglement climatique et tout ça avec des courbes de température sur une énorme échelle donnée. C'est vraiment hyper intéressant, je vous conseille fortement d'aller voir ce reportage-là. Malheureusement, euh, je ne peux pas le publier sur ma chaîne puisque YouTube le refuse complètement euh, vu qu'il y a les droits d'auteur de, euh, de telle ou telle production. Bah, du coup, je ne peux pas publier ces reportages-là. Enfin, J'ai essayé et on me, me l'a refusé. Donc... Euh, à ce niveau-là, donc voilà. Donc vous aurez en description évidemment l'URL, euh, un URL donc de que j'ai stocké, euh... enfin plutôt, comment dire J'ai pris le film et je l'ai stocké donc sur une application qui s'appelle Mega. C'est donc vous aurez le lien en description. Vous pourrez accéder directement au fichier. Faudra peut-être charger l'application, mais elle prend aucune place et comme ça, ça vous permettra de bien charger le film. Si jamais vous voulez euh, pas passer par et vous en battez les couilles. Euh, au cas où, je pourrais vous mettre aussi en description l'URL pour du téléchargement direct. Ça peut être aussi cool et tout aussi simple. Euh, donc voilà, j'espère que ce reportage là vous plaira. J'en ai un peu parlé dans ma vidéo donc, concernant le résumé du livre Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne et Raphaël Steven donc si jamais vous avez pas vu la vidéo je vous mets une petite fiche et juste là la vidéo dure une demi-heure c'est vraiment cool sur ça Voilà, c'est vraiment développé il y a énormément de choses très intéressantes donc je vous conseille d'aller la voir et si jamais bah voilà, vous découvrez ma chaîne bah, n'hésitez pas à la liker commenter, me dire ce que vous en pensez euh, et puis évidemment, bah voilà, si jamais vous avez envie de nouvelles vidéos dans ce style-là, sur les reportages, les documentaires et autres, j'ai d'autres idées sur, en lien avec la collapsologie, donc ça peut être très cool. Euh, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, tout simplement, à me dire que ouais, ce serait sympa d'avoir ça et tout. Euh, donc voilà, dans une prochaine vidéo. Et bien bah, sur ce, bah, passez une bonne soirée et puis bah à bientôt j'espère. Ciao